Bonjour, Rokaya. Bonjour, mademoiselle. Comment vas-tu Hi, Ness. Bonjour, Seda. Bonjour. Comment ça va Ça va bien, merci. Très Et bien. Ça? ça va bien, merci. Alors, on va faire les devoirs. We're to do the homework. D'accord Est-ce que vous avez fait les devoirs Did you do the homework Oui oui. Oui, Cédra, tu as fait les devoirs Oui. Très bien. Ouvrez les devoirs. Take your homework. Alors, on commence. Chacun no. de vous va me dire une image. Each one of you will give me a picture. Rokaya, tu commences. Qu'est-ce qu'elle fait la fille Qu'est-ce qu'elle fait parler. Elle parle. Très bien, Rokaya, elle parle. Célim, qu'est-ce qu'il fait le garçon Et... Qu'est-ce qu'il fait euh... Il est, il est. Écoute, il écoute. Est... D'accord, ce garçon, il est écoute. Tard. Très bien. Alors, Lara. Oui. Qu'est-ce qu'il fait le garçon euh... Il. Il. Écrit. Il non, il écrit. Non, il lit. Il, il lit. lit. D'accord, très bien. Lana, qu'est-ce qu'elle fait la fille? Elle. Oui. Elle dessine. Elle dessine. D'accord, elle dessine. Euh, Selim, qu'est-ce qu'elle fait la fille? Je. Je crie. Elle écrit. Elle, Elle crie. écrit. Très bien. Alors Cédra, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Comment ça s'appelle ça Qu'est-ce que c'est D des six si. ciseaux des ciseaux d'accord rokaya qu'est-ce que c'est ça comment ça s'appelle crayon d'accord ça peut être des crayons it can be pencils but but this one it's color markers ce sont des feutres D'accord Vas-y oh. dire Okaya, répète, répète, peutre. Peutre. peutre. Très bien. Lana, qu'est-ce que c'est, Lana ça oh. La Une gomme. Une gomme. Très bien, Lana. Lara, oui. qu'est-ce que c'est un chat? Non, un cas, un cahier. Un, un cahier. Un cahier, très bien. Célim, qu'est-ce que c'est ça les, Elle est... Une... Une... Comment ça s'appelle On met les feutres, on met les crayons. Une... Une... Trousse... Une trousse. D'accord. Trousse. Rokaya, comment ça s'appelle Qu'est-ce que c'est une, une règle. Très bien, une règle. Tedra, qu'est-ce que c'est ça Les crayons. Non, pas un crayon. Comment ça s'appelle ça Un sti. Un stylo, très bien. Un stylo. Lara, comment ça s'appelle ça Un tube d'école. Un tube de colle, très bien, très très bien. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois La dernière fois, on a fait the last time we did les matières scolaires, les mathématiques le français, la géographie, l'histoire. Do you remember Est-ce que vous vous rappelez Oui. Oui D'accord. Chacun va me dire oui. quelque chose qu'il aime et quelque chose qu'il n'aime pas à l'école. Each one of you will tell me something he likes and something he doesn't like at school. D'accord Lara, Lara, tu commences. J'aime J'aime les sciences. Les où Les sciences. Les sciences. Très bien. Les sciences. Et je n'aime pas. I love... Et qu'est-ce qu que Et j'aime autre chose. I love also. En français. Dis-moi en français. J'aime. En français. j'aime J'aime les sports. Le sport, très bien, Lara. Elle, Lara aime. Mais je n'ai pas sport. C'est pas grave. It, it doesn't matter. You like sport in in general. En général, tu aimes le sport. C'est ça? Oui. Oui. Oui. Très bien. Alors, euh, euh, qu'est-ce que tu n'aimes pas, Lara? Qu qu'est-ce oui? qu que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je okay. n'aime pas. Mm. I D'accord, I, I like j'aime tout. You tell me, j'aime tout. tout. Très bien, très bien. Lana, dis-moi quelque chose que tu aimes et quelque chose que tu n'aimes pas. Je n'aime pas le sport. D'accord. Euh, je n'aime pas. La musique et l'anglais. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu aimes J'aime... J'aime la musique et l'anglais. Donc, tu aimes la musique et l'anglais et tu n'aimes pas le sport, c'est ça Yes oui. oui, très bien. Rokaya oui. Dis-moi quelque chose que tu aimes et quelque chose que tu n'aimes pas. J'aime... J'aime les Français. Le Français, très bien. Et je n'aime pas... Je n'aime pas... Les musiques. Je n'aime pas la musique. Vas-y, Rokhaya, dis, je n'aime pas la musique. C'est. Je n'aime pas la musique. Très bien, Rokhaya, très bien. Cédra, à oui. ton tour, qu'est-ce que tu aimes? Euh, J'aime. J'aime. Math... Les mathématiques? les mathématiques les mathématiques très bien et je n'aime pas qu'est-ce que tu n'aimes pas uh, what you don't like in this things? I don't know. en français je n'aime pas je n'aime pas je n'aime pas rester. le sport le sport l'histoire yeah. ou le sport Which one? L'histoire. D'accord. Très bien. I drink water. Oui, est-ce que je peux boire de l'eau? met en français. Est-ce que je peux boire de l'eau? Est-ce que je bois de l'eau? Oui, Lana, oui, tu peux. Vas-y. Très bien. On va commencer le nouveau cours. We are going to begin the new course today. On va prendre qu'est-ce que tu manges à la cantine. What do you eat at the cantine? En France, in France, on a la cantine. On va et on mange un plat. In France, when you are at school, you go to the cantine and you can eat at school. OK? Because we stay all day. D'accord? Oui? Très bien, alors les boissons, les boissons, the drinks, on a l'eau, l'eau, le jus d'orange, le jus d'orange, le lait, milk, d'accord Donc eau, water, le jus d'orange, orange juice, le lait, milk, d'accord Qu'est-ce que tu aimes boire Lara Qu'est-ce que tu aimes boire What do you like to drink Le oh, lait. le, le lait. D'accord, très bien. Rokhaya, qu'est-ce que tu aimes boire Le jus d'orange. Le jus d'orange, très bien. Cédra, toi, qu'est-ce que tu aimes boire Le jus d'orange. Le jus d'orange, très bien. Donc, on a dit, on a trois boissons. We have three drinks. L'eau. Dis-moi, dis-moi, Cédra. Dis-moi, what did you say, Cédra? I said I also like Lina. Le lait, d'accord, très bien. Donc, on a l'eau, le jus d'orange et le lait. Ensuite, nous avons les légumes, the vegetables, the veggies. D'accord, les légumes. Alors, les légumes, nous avons la salade lettuce la salade les carottes carrots et les petits pois peas. d'accord qu'est ce que tu aimes manger lana les légumes qu'est ce que tu aimes what do you like to eat est ce que tu aimes les salades? est ce que tu aimes la salade oui oui. Oui, j'aime les salades. Très bien. Lara, Lara oui. est-ce que tu aimes les petits pois Est-ce que tu aimes les, les... carottes. Tu aimes les carottes D'accord. Lara, elle aime les carottes. Cédra. Oui. Est-ce que tu aimes, tu aimes les petits pois Petits pois. Non. Oui. Non, tu n'aimes pas Oui. Je n'aime pas les petits pois. Je n'aime pas les petits pois. Très bien. Donc, on a dit qu'on a trois légumes, trois sortes de légumes. La salade, lettuce, les carottes carrots, et les petits pois, peas. Ensuite, nous avons les fruits. Les fruits, les fruits, the fruits, d'accord Les cerises, cherries. Les pommes, apples, les bananes, bananas, les fraises, strawberries, les poires, pears, et les tomates, tomatoes, d'accord Donc les fruits, les cerises, les pommes, les bananes, les fraises, les poires, les tomates, d'accord Très bien Célim, euh, dis-moi quel fruit tu aimes Quel fruit tu aimes Les pommes. Les pommes. Très bien. Euh, Rocaya, Les fraises. Les fraises. D'accord. Rokhaya aime les fraises. Lana, quel fruit tu aimes J'aime les pommes. Et j'aime les bananes. Très bien. Lana, elle aime les pommes et les bananes. Lara, qu'est-ce que tu aimes En mmh. la fraise. Les fraises Les fraises Les fraises. Très bien. Très bien. Cédra Oui. Qu'est-ce que tu aimes ah, la bon. Qu'est-ce que tu aimes Dis-moi. En français? Les chaises. Les pommes. Les cerises. Les cerises. Les tomates. Les tomates. Les Les, poules, les poires. Les poires. Euh, non. Non. Ah. D'accord. Les pommes. Les pommes. Oui. Les fesses. Les fraises, très bien, très très bien. Donc, on a dit les boissons, oh, eau, jus d'orange, lait, les. les légumes, the veggies, la salade, les carottes, les petits pois. Et on a les fruits, les cerises, les pommes, les bananes, les fraises, les poires et les tomates. D'accord Autre, autre, others. D'accord Autre, others. On a le pain, bread, le pain. Les frites, the fries, les frites. Le fromage, cheese, le fromage. Le poulet, chicken, le poulet. Les spaghettis, les pâtes, spaghettis la pizza, d'accord, le poisson, le poisson, fish, le poisson, le chocolat, chocolate, d'accord, le gâteau, cake, le gâteau, et la glace, ice cream, d'accord, la glace. Mais, alors, oui, oui, c'est J'aime tout. J'aime tout ce qu'il y a. J'aime tout. D'accord Très bien. Chacun va me dire trois choses qu'il aime dans cette liste. Each one of you will tell me three things he likes in this list. D'accord en faisant une phrase. Do, le, do a sentence. J'aime ça et ça et ça. D'accord Lana. Lana, tu commences. Dis-moi trois choses que tu aimes. J'aime les glaces. La glace. Et j'aime les. Et tu aimes les. Excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. J'aime les glaces et j'aime les. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes d'autre? Autre chose, trois choses. J'aime les, sp euh, les spaghettis et j'aime les pi pizzas. La pizza, très bien. Lara, à ton tour. Oui. Qu'est-ce que tu aimes Trois choses. Three things. Les spaghettis. J'aime les spaghettis mm. Do a, les bromèges. Les bromèges. Je, do a sentence. Le sentence. J'aime le fromage. J'aime. J'aime le fromage. Oui. Mm, can you go? La, la. glace. La glace. Et j'aime la glace. D'accord. Euh, C'est mm. Dis-moi trois choses que tu aimes. Ok. J'ai les glaces. J'aime la glace. Euh, J'ai les pizzas. J'aime Je... pizza, euh, les pizzas, d'accord. Et le chocolat Et le chocolat Le chocolat Très bien. Et le chocolat Selim, à ton tour. J'aime les... les frites. J'aime les frites. J'aime les fruits. Oui. J'aime spaghetti. les spaghettis. J'aime les spaghettis. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimes? Is there anything else? Autre chose que tu aimes? Est-ce que tu aimes la glace? Oui. Oui. Très bien. Rokhaya. attends dis-moi trois choses que tu aimes. les spaghetti. Et la pizza. Oui. Et les euh, fraises. non, Mais bon. les fraises Non, ici. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimes ici Tu aimes la glace, le gâteau le gâteau. Le gâteau, très bien. Et tu aimes le gâteau. Très bien, Rocaille. Alors, on va ouvrir le livre. We're gonna open the book, ouvrir le livre, page 24. On va lire la lettre d'Emine. On va lire la lettre d'Emine. We're gonna read this letter. D'accord Et on va écrire les mots. And we're gonna write the uh, name. Très bien. Nara, tu commences. Quelle la première image Qu'est-ce que c'est ça, Lara Qu'est-ce que c'est ça J'aime tomates. Très bien, Lara. Bonjour. J'aime les tomates. Très bien. J'aime les tomates. Bocaya. Et qu'est-ce que c'est ça Les carottes. Les carottes. Très oui. bien. Et j'aime les carottes. Très bien, Okaë. Alors, Lana. <cười> oui. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Le petit. Oui. Pois. Les petits pois. Petits pois. Très bien et je n'aime pas les petits pois. Très bien, Cédra. J'aime. Ouvre le micro, Cédra. Open, open the mic. Très bien. J'aime la pizza. pizza. La pizza. Très bien, j'aime la, la pizza. pizza. Célim. Et qu'est-ce que c'est ça? Et mais le Comment ça s'appelle oui. oui. Fro. Fro mage Fromage. Fromage. D'accord. Et le fromage. Très bien. Rocaille. Hein? Oui. oui. J'aime. Comment ça s'appelle J'aime. Choc le chocolat. Très bien, j'aime le chocolat. Lara Oui. Et Comment ça s'appelle ça Et mmh. les, frais. mmh. fraises. les Fraises. Les fraises. Les fraises. Très bien. Mmh. Lana je n'aime pas... Je n'aime pas, pas les bananes. Je, je n'aime pas oh. les bananes. Les bananes. Très bien. Cédra. Et toi, qu'est-ce oui. que tu aimes Tu aimes... Comment ça s'appelle ça euh... Comme les frites, les frites, les frites, très bien, alors, et, Lana, à ton tour, et, comment ça s'appelle, Lana, dis-moi, comment ça s'appelle ça Pou Pou Pou poulet. Poulet. poulet. D'accord, le poulet. Alors, je vais la lire. I'm gonna, I'm gonna read it all in en français. D'accord, regardez. Look. Bonjour, j'aime les tomates et les carottes. « Je n'aime pas les petits pois. J'aime la pizza et le fromage. J'aime le chocolat et les fraises. Je n'aime pas les bananes. Et toi, qu'est-ce que tu aimes Tu aimes les frites et le poulet ?»« À bientôt, Emine. D'accord D'accord, oui, vous avez compris Did you understand ?» Très bien. Oui. Lara, tu as compris Oui, oui. oui. Rokhaya. Tu as compris, Rokhaya? Oui, très bien. Alors, nous avons ici quatre plats. We have four plates here. On va écouter l'audio. We are gonna listen to the audio. And on va écrire le nom de l'enfant qui a ce plateau. And we are gonna write each name uh, uh, under... The image, d'accord Under the picture. Lara Oui Tu vas commencer, you're gonna begin. Écoute À la cantine, qu'est-ce que tu manges Activité 3 Écoute et écris le nom des enfants sous les plateaux. A Lucie Qu'est-ce que tu manges Je mange des carottes et je mange du poulet. Et qu'est-ce que tu bois Je bois de l'eau. Lara, quel est le plateau de Lucie Which... Les carottes, j'aime. Poulet. Le poulet, et qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce qu'elle boit Qu'est-ce qu'elle boit Les... De l'eau. De l'eau. Très De bien. Très bien, Lara. Ici, c'est Lucie. Très bien. Cédra. Écoute. Oui. Écoute, tu vas faire le deuxième. Lesson, you're going do the second. Oui. B. Et toi, Jonathan, qu'est-ce que tu manges « Je mange des spaghettis. »« Et qu'est-ce que tu bois ?»« Je bois du lait. » Qu'est-ce qu'il mange Jonathan, Cédra ?« Spaghettis. » Très bien. « Et il boit du ?« Lait toi. » Du lait. « Du lait. lait. » Il boit du lait. Très bien. Donc ici, c'est Jonathan. « This one is Jonathan. » D'accord Très bien. Rokhaya, écoute, tu vas faire le troisième. Listen, you're gonna do the third. D'accord? C. Est. Emma, qu'est-ce que tu manges? Je mange du fromage et des tomates. Et qu'est-ce que tu bois? Je bois du jus d'orange. Alors, qu'est-ce qu'il mange, Clément? Qu'est-ce qu'il mange Tomates, tomates. Des tomates, des tomates. Des tomates, des fromages. Et du fromage, très bien. Et qu'est-ce qu'il boit Qu'est-ce qu'il boit Le orange. Très bien, le jus d'orange. Le jus d'orange. Bravo, Rokhaya. Très bien. Céline, tu vas faire le dernier, d'accord Écoute. Et toi, Wataru Qu'est-ce que tu manges Je mange du poisson et de la salade. Et qu'est-ce que tu bois Je bois de l'eau. Très bien. Qu'est-ce qu'il mange, Wataru, Céline Le poisson. Oui. La salade. Et la et... salade. Oui. Une salade et l'eau. Il boit de l'eau. Très bien, donc Wataru, c'est la deuxième, Wataru, c'est la deuxième, d'accord D'accord Très bien. Ensuite, on va refaire, Lara, lis-moi lis les trois choses qu'on peut boire, lis-moi les trois boissons. Read the three drinks we have. Lis et le. L'eau, très bien. Les jus d'orange Très bien, le jus d'orange Le lait Le lait, très bien Cédra, lis-moi ces trois Read this three, Cédra Ok, les pousses Les pommes Les pommes Les pommes Les bananes Les bananes Les fers les fraises. Les fraises. Les Très bien. Les Céline. fraises. Lis-moi ces trois, Céline. Les si, Les cerises. Les cerises. Les cerises. Les -il. Les, poires. Les. Les poires. Les poires. Les tomates les tomates. Le tomate. Très bien, Selim. Les tomates. Rocaya, lis-moi ces trois. La salade. Oui. Les carottes. Les carottes. Et petits pois. Pois. Les petits pois. Très bien, Rokhaya. Alors, oui. l'ana. Oui. Lise-moi lis cette liste. Read de cette liste. Les frites. Les frites. Les frites. Le spaghettis. Les spaghettis. Le pelot. Le poulet. Le poulet? Oui, ensuite... les poissons, la oui. pizza, la pizza. Très très bien. Lara, oui. le... C'est bon Lana, c'est bon, que cette liste. Très bien. Bravo. Lara, vas-y cette liste. Le pain. Le pain, les fromages. La, g... gl... la, g... la glace, la glace. La le gâteau le chocolat très très bien alors ce qu'on va faire je vais demander au hasard I'm gonna ask you d'accord Cédra comment on dit euh, milk how we say milk milk oui. le, le lait le lait le lait très bien euh, Lara comment on dit uh, fish. How we say fish? Um, um, Les poissons. Le poisson. Très bien. Uh, Rocaya, comment on dit uh, bread? How we say bread? Le pain. Le pain. Très bien. Selim, comment ça s'appelle? Dis-moi ça. Comment ça s'appelle? Tomate. En français. Ah. Les, tomates. Les tomates. Les tomates. Très bien. Lara. Oui, oui, oui. Comment ça s'appelle Sur cette. Eh... Eh, ok. one minute. Vas-y, prends ton temps. Take your time. Les spaghettis. Les spaghettis. Très, très bien. Les spaghettis. Très, très bien. La seconde partie, the second part of our lesson is, qu'est-ce qu'il faut faire en classe? What we do in class, d'accord? Dessiner, draw, dessiner. Colorier, coloring, colorier. Coller, coller, paste something, coller. Découper. Cut something, découper. Donc, nous avons quatre verbes. We have four verbs. Dessiner, colorier, coller et découper. D'accord Qu'est-ce qu'il fait en classe Quatre qu choses. rokaya qu'est-ce que c'est écrit Lise, qu'est-ce que c'est écrit Dessiner, Très bien, Rokaya. Dessinez. Lara. Qu'est-ce que c'est écrit Colorier. Colorier, très bien. Lana, qu'est-ce que c'est écrit Color. Coller. Coller. Col Coller. Très bien. Selim, qu'est-ce que c'est écrit ici Les coups. Découper. Très bien. Découper. Donc, si je veux dire à une personne, if I wanna say to someone, je vais dire dessine, colorie, colle et découpe. I'm gonna say, for example, to Rokaya, for example, dessine. If I say to Rokaya, Dessine, it's only Rokhaya who's gonna draw. If I say to all of you, dessiner, dessiner, it means that I'm talking to everyone. D'accord Donc pour parler to, pour une personne, to talk to one person, we say dessine. To talk to everyone, we say dessiner. D'accord D'accord Est-ce que vous avez compris Rokaya, est-ce que tu as compris Rokhaya, tu as compris? Did you understand, Rokhaya? Oui, oui? d'accord, très bien. Donc, pareil pour colorier. The same for, for colorier. Si je parle à une personne, if I talk to one person, I say colorie. If I talk to everyone, I say colorier. D'accord? Colle. Coller, découpe, découper, découper. D'accord D'accord. Oui, est-ce que vous avez compris Did you all understand Oui, oui. Oui, très bien. Oui. On ouvre le livre. We open the book. Page 26. Page 26. We 26. Open... 26. Très bien. Alors, on va écouter... On va écouter et chacun va me dire quelle est la bonne image. We are gonna listen and écouter et chacun you will va me dire quelle image est la bonne. D'accord Bokhaya, la première, écoute. Qu'est-ce qu'il faut faire en classe La maîtresse parle à une personne. Activité 1. Écoute et montre le bon dessin. Kilima dessine un arbre. Qu'est-ce qu'elle fait Kilima Rokaya. Elle dessine, très bien. Quelle est l'image Which picture is it 1, 2, 3 ou 4 2. Très bien Rokaya. 2. Ok, Cédra, tu es la deuxième, oui. tu es la deuxième, écoute. Okay. Émine, colorie en jaune. Qu'est-ce qu'il fait, Émile euh, En jaune. Qu'est-ce qu'il fait en jaune Il, Il colorie. Il colorie. D'accord. Quel est le numéro de l'image Un, deux, trois ou quatre Quatre. Quatre. Très bien. Lara, la troisième, oui. écoute. Jonathan découpe la page. Qu'est-ce qu'il fait Jonathan, Lara D Découpe. Très bien, il découpe la page. Découpe la page. page. Découpe quel, la page. D'accord. Quel est le numéro Quel est le ah. numéro Un. Très bien. Lana, tu fais le dernier. Écoute. Lucie colle une photo. Qu'est-ce qu'elle fait, Lucie Colle. Colle. Elle colle. Très bien, elle colle. Quel est le numéro de l'image 1 deux, trois ou quatre Trois. Très bien, Lana. C'est la troisième image. Très, très bien. Alors, ici, écoutez, lire et entourer le bon mot. D'accord Donc, il faut écouter. We are gonna hear the audio deux fois, twice. We are gonna hear twice. Lire et entourer le bon mot. Read and encircle the right words. D'accord Très bien. Le premier. On va écouter. Active 2. Écoute deux fois. Lis et entoure le bon mot. Un hein? dessine. Un hein? dessine. Très bien. Rokaya, le premier, qu'est-ce que c'est Dessine. D'accord. Quel est le mot Le premier, le deuxième ou le troisième Which word is dessine? Mm. Un, deux, trois. Quatre. Trois. Trois. Très bien, Hokaia. Donc le premier, il dessine, c'est le numéro 3. Numéro 3. Très bien. On écoute. Deux coloris. 2 De. coloris. Lara, quelle oui, oui. est la deuxième image Quelle est la deuxième Coloris. Coloris. Quel est le mot 2 De. Deux. Très bien. On continue. Trois découpe. Ouais. Découpe Célim, quelle est la troisième image Découpe Découpe, très bien. Quel est le mot Le couleur Quel est le mot Un, deux ou trois Trois Découpe, ça c'est découpe. C'est le premier. Un, découpe D'accord, D'accord, Céline D'accord. Oui, très bien. On continue. Le dernier. Quatre. Colle. Colle. Cédra. Oui. Quel est le 4 Colle. Colle. Quel est le numéro du mot Un, deux ou deux, deux. Deux. Un, deux. Okay. Très bien. Donc, on va regarder ces dessins et chacun va me dire qu'est-ce que c'est. Lara. Qu'est-ce oui. que c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait? What is do you... doing here in this image? Qu'est-ce qu'il fait? Il découpe. Il découpe. Très bien. Et ici? Uh, colorie. Et colorie. Très bien. Lana. Qu'est-ce qu'il fait ici Comment ça s'appelle Col. Non. Dessine, dessine. Il dessine. Très bien. Et ici Colorie. Et colorie. Très bien. Rokaya, qu'est-ce qu'il fait ici Doucement. Take your time, Rokaya. Comment ça s'appelle Il. Col. Il colle. Il colle, d'accord. Et ici, qu'est-ce qu'il fait, Rokaya, ici il, dé... il, il dessine. Très bien. Ici, il colle. Ici, il dessine. Très bien, Rokaya. Euh, Cédra. Oui. Qu'est-ce qu'il fait ici euh... This, um, Il découpe. Il découpe. Ici. Il découpe. What you mean? Découpe. Il découpe. It's cut. He's cutting. Il découpe. Il découpe. Très bien. Et ici, Cédra? Ici. <laughs> Il. Oui. Non. Il dessine. Il dessine. D'accord. Donc on a il découpe, il, dessine, il colorie, il dessine, il colorie, il colle, il dessine, il découpe, il dessine. D'accord? D'accord. Très bien. Alors, on va faire celui-ci. On va faire numéro 4. Numéro 4. On va écouter. We are going listen. Et vous allez me dire quel est le bon dessin. And you're going tell me which one is the right uh, picture. D'accord? D'accord. La maîtresse parle à toute la classe. Activité 4A. Écoute et montre le bon dessin. 1. Les enfants, dessinez un fruit. Lara, les enfants, oui. dessinez un fruit. Quelle est l'image the... Oui, dessinez un fruit. Dessiner en fruit. Dessiner. Trois. Trois. Très bien, Lara. Trois. Numéro trois, dessiner. Deux. Les enfants, colorier le fruit. Rokaya, les enfants, colorier le fruit. Colorier. Quelle est l'image? Oh. Un. Très bien. Un. Colorier. Un. Trois. Les enfants découper le fruit. Cédra découper. Oui. Découper. Quelle est l'image? Découper. Découper. Oui, découper. Quelle est l'image? Which image is it? Quatre. Quatre. Très bien. Quatre. Quatre. Les enfants coller le fruit. Selim, coller le fruit. Coller. Quelle image Quelle est l'image de coller euh, Toi. Ça Trois Non. Ça Oui. Deux. Numéro 2. coller. D'accord Donc, on a colorier, coller, dessiner et découper. Très bien.